Bah dans une maison, tout simplement, euh, du moins ce qu'il en reste. Donc, c'est assez. Euh, J'ai une sensation un peu bizarre ici. Euh, comme tu peux voir, et encore le mobilier, c'est euh, dans un état pas possible. Ça a été retourné, fouillé. Euh, tout est par terre. Euh, la majeure partie du mobilier est là. On va voir ce qu'on peut trouver, mais c'est vraiment, euh, encore une fois, triste. Hein. Là, je me sens un peu euh, comme un intrus ici. Ça me rappelle un peu la la maison euh, qu'on avait fait en pierre, euh, qu'on avait appelée d'ailleurs euh, la petite maison dans la prairie si je me souviens bien. On est parti pour la visite Allez. Allez go Donc comme on peut voir, tout, le, tout objet de valeur n'a pas disparu. Enfin, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur aujourd'hui. Et moi, ça me rappelle beaucoup. Voilà. Un peu collante. Une relique. Allez, on la remet bien au chaud. Ouais Nico, est-ce que tu peux nous dire cette odeur <rire> mais... C'est pas un cadavre, à ce non, non, non, non, c'est toi. Tu as eu la, la charmante petite idée d'ouvrir de... euh, ce congélateur-là. Allez, vas-y, bah, montre aux internautes ce qu'il y a dedans. Ah, non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. mec. Mais... savoir, mieux. Alors là, je, je retiens ma respiration. Alors Il n'y a pas l'odeur à la caméra, malheureusement, pour vous. Ça sent bon oh, Heureusement, ah, ça sent super bon. Bon, bon bah, qu'est-ce qu'on fait Donc là, oui, la petite explication on est dans le garage. Essayez de me suivre. Okay. Vous allez voir, donc, dans toute la maison, c'est à peu près comme ici. Voilà, voilà donc c'est un gros tas de. C'est même pas des ordures, c'est euh, bah, les... les objets de la, de la famille. Où tout était retourné. Il y a des endroits où on est bien sur 40-50 cm d'objets hein, dans certaines pièces. On n'arrive même plus à ouvrir les portes. Donc voilà, on va passer à l'extérieur et puis euh, je pense que ça va être fini. Allez go Donc, euh, fin de, ce, de cette visite. Euh, donc Désolé pour le bruit, on est à côté d'une autoroute. Hein. Euh, triste, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, tout, tout est dans le désordre, hein. c'est vraiment, euh, hein. on a du mal à marcher même dans la maison. Donc euh, le dernier papier que j'ai pu trouver date de 2004. Euh, apparemment ils étaient 6 au minimum dans la maison. On a retrouvé 6 noms. Euh, voilà ce qu'on peut dire pour cette maison. Euh, je le rappelle, c'est vraiment, euh, vraiment triste de venir à l'intérieur. Bon, ben, à la suite pour un prochain épisode. Allez, salut